Merci d'être venu pour cette, pour cette deuxième conférence du cycle de conférences que le CNAM, conservateur national des arts et métiers, en région Centre Val-de-Loire, fait en partenariat entre autres avec le MOB, sur, le, voilà, sur un cycle un, sur un, une thématique, comme tous les ans, hein, on a une grande thématique, donc là c'est sur la connaissance, le lien entre connaissance scientifique et croyances C'est un peu le Covid qui, euh, qui a fait émerger un certain nombre de... Voilà, de, de, de manière de poser euh, des problèmes en science sur lesquels on n'était pas vraiment habitué. Voilà, des controverses entre médecins qui sont arrivés tous les jours, du matin au soir, sur les plateaux de télé. Euh, euh, voilà, même si la controverse scientifique est naturelle en science, c'est vrai que cette controverse-là, elle est. Le grand public n'était pas forcément euh, habitué, et euh, voilà. Et donc ça, ça nous a intéressé d'essayer de comprendre comment, à un moment donné, un concept scientifique euh, peut, à un moment donné, quelle est la, la, finalement la limite entre, euh, entre ce qui est de l'ordre du scientifique et ce qui est de l'ordre de la croyance. Voilà. Hein, donc euh, qui est pas, euh, bah, c'est jamais simple. Hein. Euh, et donc, euh, donc voilà, ce cycle, il essaye d'interroger. Alors, c'est le principe hein, de, de, de, des cycles qu'on fait. C'est, à partir d'une thématique générale, on, on la décline, hein, on fond, avec des regards différents. Et donc, aujourd'hui, on, on accueille euh, Edouard Kempeter, qui était déjà venu, il y a, je ne sais plus, en 2016, sur un autre cycle de conférence qu'on avait fait. c'était pas ici, parce que c'était en travaux, c'était à la médiathèque. C'était, euh, ouais, je crois que ça doit être 2016, sur le transhumanisme, enfin, l'hybridation homme, homme, euh, homme-machine. Hein, donc là, tout le site portait euh, là-dessus. Là, le site ne porte pas que là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant de, de revenir sur, euh, voilà, à travers un courant, et dont Édouard euh, est un peu quand même un spécialiste. Euh, et donc il va se, se présenter, mais aujourd'hui, il est à Bordeaux dans un laboratoire euh, donc, du CNRS. Hein. Enfin, il était déjà au CNRS, mais euh, là sur dans un laboratoire d'économie. Euh, et il continue à travailler sur le transhumanisme l'intelligence artificielle, enfin voilà, sur, des, sur des, ce type de domaine. Bah, c'est intéressant de, de revenir un petit peu avec, euh, d'une manière différente d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc je, je vous propose que Edouard fasse sa, sa conférence, et puis ensuite, bah, c'est le, le principe, hein, c'est des questions, hein, les échanges avec, euh, avec vous. Hein, euh, voilà, donc euh, bah, bonne conférence <rire> Merci Eric, merci. Ben, merci à vous déjà d'être là, euh, merci euh, au CNAM donc, pour son invitation. J'étais déjà venu en 2016, euh, voilà, j'avais plus de cheveux, hein, ça, ben, je ne dis pas. Euh, effectivement, j'ai évolué dans mes, dans mes travaux, dans mes réflexions, euh, je dois dire je suis content d'être là, parce que nous autres universitaires, enfin, on n'est pas les seuls, mais on a traversé quand même un grand tunnel de distanciel où on passait notre vie derrière des écrans, à parler à des collègues qui eux-mêmes étaient derrière leur écran. Et voilà, pouvoir retrouver des salles où on rencontre des gens en chair et en os, et on, on peut discuter, interagir, voilà, ça, ça, ça fait plaisir. Même si, voilà, je vous le dis aussi, hein, pour nous autres universitaires, c'est toujours un peu stressant, les interventions en grand, euh, comme on dit grand public, parce qu'on a l'habitude plus de, de public homogène avec soit nos étudiants, soit, euh, <coughs> soit les collègues. Mais voilà, ça fait partie de, de notre travail, et, et voilà, c'est toujours un, un, un plaisir de, de, de discuter. Euh, alors je vais juste vous dire que je suis Edouard Klein-Peter, je suis ingénieur de recherche CNRS, et vous parler un petit peu de mon background, vous sachiez un peu d'où je parle. Euh, donc à l'origine, je suis physicien, je suis ingénieur-physicien. Euh, j'ai fait ensuite du journalisme puis de la philosophie et j'ai intégré en 2009 le CNRS comme philosophe à l'époque dans un laboratoire de sciences de la communication qui est un champ euh, disciplinaire assez, euh, assez large en fait. il y a beaucoup d'interdisciplinarité et je travaillais sous la direction de Jean-Michel Beignet euh, qui est un philosophe euh, et spécialiste notamment euh, des questions d'interaction entre l'humain et la machine et des discours autour du transhumanisme euh, et euh, enfin, de post posthumanisme, etc. Euh, j'ai en 2016, enfin j'ai travaillé sur ce sujet avec Jean-Michel entre 2011 et 2016. Et après je suis parti à Bordeaux où j'ai fait une deuxième école d'ingénieur, mais c'est aussi en informatique, parce que j'avais envie, enfin voilà, j'avais une, une, une compréhension. Euh, notionnel en fait de tous ces, de tous ces objets, l'intelligence artificielle, l'hybridation machine machines, etc. Et j'avais envie de comprendre comment ça se passe dans, le, dans la machine, dans la tête des gens qui les, qui, qui les conçoivent, dans la tête des, des gens qui conçoivent les moyens qu'on a d'interagir avec elles, donc les langages de programmation, etc. Donc voilà, je suis également ingénieur informaticien. Et j'ai intégré un laboratoire de sciences économiques Bordeaux Sciences Économiques qui est donc un laboratoire du CNRS et de l'Université de Bordeaux euh, où je travaille en tant qu'informaticien et j'ai réactivé avec un collègue économiste euh, une petite thématique sur le, sur le transhumanisme euh, mais abordée donc cette fois-ci avec l'apport des sciences économiques, n'étant pas économiste moi-même mais je me nourris de, des travaux de, des collègues. Euh, donc Eric m'a invité à, à venir parler dans le cadre de ce cycle de conférences euh, je trouve le sujet euh, très intéressant, c'est vrai que ça, voilà, avec la, la crise sanitaire et euh, on va dire, la médiatisation euh, énorme qu'il y a eu de, de la science et de la, la science en train de se faire, comme on dit, c'est-à-dire des controverses scientifiques, on a pu voir peut-être se, se confronter une, une certaine vision qu'on peut avoir de la science qui dit le vrai, et si la science dit le vrai, euh, comment, comment est-ce possible que les scientifiques ne soient pas d'accord entre eux, n'est-ce pas en fait, non, c'est parce que la science, c'est des controverses. On, on, est, on passe notre temps à, à ne pas être d'accord entre nous. Euh, voilà. Et donc Eric me demandait dans ce cadre-là, euh, donc connaissance scientifique, vérité et croyance, de présenter quelque chose sur le transhumanisme euh, comme un, une récupération idéologique de la science. Euh, alors je, je réponds à la commande, je vais parler de transhumanisme et science. Euh, mais je vais élargir un petit peu donc, sur les aspects euh, à la fois donc, économiques qui sont euh, ceux qui, qui m'intéressent, donc l'interaction notamment entre l'idéologie de transhumanisme et le néolibéralisme. Et, euh, et puis aussi je ferai un petit détour par l'intelligence artificielle et pour euh, confronter un petit peu les, les, les, les, les questions autour de la maîtrise ou de l'absence de maîtrise qu'on peut avoir de certaines technologies. Euh, alors, avant tout ça, d'abord je vais vous dire... On va parler du transhumanisme, je, je, je vais un petit peu définir le, le, le terme. Euh, donc le transhumanisme, c'est une idéologie qui promeut euh, la modification de l'être humain par la technologie. Voilà, ça je, je le pose tout de suite. Je vais... Hop, voilà. Euh, donc je vais euh, vous parler d'abord de... Euh, des racines de cette idéologie, euh, quand est-ce que le, le terme est, est émergé pour la première fois, euh, comment il s'est développé euh, voilà, dans sa version moderne, et euh, insister un petit peu sur le concept connexe qui est euh, celui de l'augmentation humaine, par la technologie toujours. Euh, ensuite je vais vous décrire les, les différents concepts sous-jacents des idéologies transhumanistes, euh, parler un petit peu de ce qu'est le transhumanisme aujourd'hui, parce qu'on va voir qu'il y a une, un, un socle idéologique qui est en fait assez fragmenté. Et ensuite, donc, je vous parlais de transhumanisme et néolibéralisme. Et enfin, je vous parlais de science et démocratie chez les transhumanistes. Alors, on, va, on commence. Voilà. Alors, le premier à avoir parlé de transhumanisme, alors j'ai longtemps cru, parce que c'est ce qu'on lit partout, et euh, que, que le, le, le premier à avoir parlé de transhumanisme est la personne qui sera sur la diapo suivante, mais en fait, non. Euh, grâce à un collègue euh, historien, Alexandre Moiti, euh, j'ai. Enfin, euh, c'est lui, il a, il a fait des recherches historiques. Et en fait, le transhumanisme, contrairement à ce qu'on pourrait voir, parce qu'on a l'impression que c'est un concept qui vient des États-Unis, alors c'est vrai, hein, sous sa forme moderne, il s'est développé aux États-Unis, on en parlera après, mais le premier à en avoir parlé, c'est un Français, Jean Coutreau, euh, ingénieur euh, polytechnicien, euh, et qui. Euh, donc en fait là on est dans le contexte de la post-crise de 1929 et, euh, et lui il avait, enfin, c'est un spécialiste de l'organisation du travail, de l'organisation scientifique du travail et il a dit voilà il faut, bon, là, la crise montre qu'il faut dépasser donc, la porie entre le capitalisme et le communisme et pour ça il voyait comme nécessaire la transformation de l'homme qui, par la technologie, était capable de prendre en main son évolution, d'accélérer cette évolution vers des types humains supérieurs et, euh, et finalement aboutir à une forme de rationalisation de, de, de l'humanité comme, comme la rationalisation du travail dont il, il était l'avocat. Euh, et c'est là que, c'est dans ce texte, l'humanisme économique en 1937, il parle pour la première fois de transhumanisme, que le mot apparaît pour la première fois. Enfin, après, bon, il paraît qu'il est apparu dans des textes littéraires avant, mais qui n'avaient rien à voir avec le transhumaniste et qui nous intéresse dans ce contexte. Et, euh, et comme moyen, notamment, il voulait, euh, comme il dit, combler le fossé entre les sciences de la matière, la physique, la chimie et la biologie, et les sciences de l'homme, euh, afin justement d'éveiller les consciences et d'aboutir à cette transformation de l'homme. Donc Ensuite, alors, la personne la plus connue, on va dire, euh, qui, euh, on, on lit partout que c'est lui qui a inventé le terme transhumanisme, c'est Julian Huxley, euh, c'est le frère de Aldous Huxley, l'auteur du meilleur des mondes. Euh, il a été aussi le fondateur de l'UNESCO, euh, Julian Huxley, et il se connaissait avec euh, Jean Coutreau, Jean Coutreau était ami en fait avec euh, Aldous. Donc, Donc il écrit dans un texte euh, euh, qui s'appelle « Transhumanism » qui est un texte un extrait d'un livre qui s'appelle « New bottles for new One en 1957. Donc l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, non pas sporadiquement mais dans son entièreté en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Peut-être que transhumanisme peut faire l'affaire. L'homme reste l'homme et se transcende lui-même en réalisant les possibilités nouvelles de sa nature humaine. Alors, il écrivait dans ce texte, et ça résonne vraiment avec ce que je disais sur, sur Coutreau juste avant, que l'homme était soudainement devenu alors, ce qu'il appelle le directeur général, le managing director du business de l'évolution. Et avec donc, ses capacités techniques, il avait la possibilité de modifier sa propre évolution et donc d'aboutir à cette nouvelle humanité. A euh, noter que déjà chez lui, donc le, le préfixe trans, le transhumanisme, j'y reviendrai un peu en détail après, mais euh, avait cette, cette double signification de, de, de, donc de transcendance, hein, de dépassement de, de l'humain, et de transition Si Le transhumain étant vu comme une étape de transition vers l'étape vers, vers l'étape ultérieure de l'évolution de l'humain, euh, que certains appellent le post-humain. Donc ensuite, euh, le, le concept en fait, a, a essaimé euh, dans le creuset libertarien de la, de la Californie des années 60-70, euh, donc ça c'est Rémi Sussan, c'est un journaliste qui a écrit un livre en 2005 Les utopies post et qui retrace en fait toute l'histoire toute de, de, de, de ce développement euh, euh, euh, euh, au sein donc, euh, donc, comme je disais de la cyberculture de, de la cyberculture, euh, euh, de la cyberculture euh, et, euh, et avec des personnages aussi baroques euh, on va dire que, euh, que Alan Gisberg qui était un poète de la Big Generation. Euh, John Lilly, qui était un neurophysiologiste, et c'est celui qui a créé les caissons d'isolation sensorielle. Il avait aussi des projets de recherche où il essayait de communiquer avec les dauphins. Ou euh, Timothy Leary, qui est connu euh, bah, pour ses travaux sur, le, sur les effets des drogues sur le cerveau humain. Euh, il avait toute une théorie sur les circuits de conscience. Enfin, euh, voilà, où là l'idée était donc par la chimie euh, de dépasser justement les niveaux de conscience pour euh, aboutir à, cette, à cet état supérieur euh, de, de post-humain. Après il y avait d'autres gens plus, un peu plus sérieux hein, qui, étaient, euh, qui étaient aussi impliqués dans, le, euh, dans ces mouvements. Euh, Buckminster Fuller, l'architecte, inventeur des dômes géodésiques, euh, Marshall McLuhan... Euh, le, le, le penseur des sciences de la communication enfin, voilà, en tout cas c'est dans dans ce, ce creuset intellectuel euh, que se sont développés les le, le, le, le, les ferments en fait de l'idée de modifier l'humain par la technologie bon, après, il y a d'autres racines historiques mais euh, euh, Et D'ailleurs, voilà, c'est Drémy Sussan que je tire, euh, je tire la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Il dit que le transhumanisme recouvre un ensemble d'idéologies qui promeuvent une modification radicale de l'humain par les technologies. C'est euh, Parce qu'on va le voir après, il y, y a différents courants de transhumanisme, mais c'est une définition qui, moi, m'apparaît minimale et partagée par tous ces courants. Euh... Alors, ensuite... Donc, dans les années euh, 80, le, le mouvement transhumaniste commence à se structurer autour de personnalités comme euh, Ferreydoun M. Esfandiarie, euh, qui est un, un penseur aussi du, du transhumanisme. Donc lui, il, il disait dans une interview, alors, il, il, il a changé de nom, il s'appelle FM 2030, parce que c'est. Je, je, je précise, il est mort en l'an 2000, mais j'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, il est cryogénisé. Enfin, plus spécifiquement, il est vitrifié. Je ne sais, sais pas exactement la différence, mais bon, en tout cas, il espère... Enfin, il est mort d'un cancer du pancréas, mais il a été euh, cryogénisé à sa demande. Et il s'appelle FM 2030, puisque 2030, c'était l'âge où il était censé... Euh, enfin, c'était l'année où il était censé avoir 100 ans. Donc, euh, il, a, il a changé son nom très officiellement, hein, dans son, son état civil. Et il, dis, il disait au cours d'une interview en 1989, « Donc, le transhumain constitue l'étape au-delà de l'humain. » Euh, « Les technologies actuelles d'ingénierie biologique, de robotique, de transgénèse permettront de créer des formes de vie plus avancées, plus sophistiquées, qui maximisent leur efficacité. » Mon seul regret est que ce futur ne pas assez vite. Oui. Ouais. Qui sait peut-être qu'on arrivera à le, à le sortir de son caisson cryogénique. Euh, il a écrit un certain nombre de livres. Il était très intéressé, notamment par les... les les tests de QI, euh, l'évaluation de l'intelligence, euh, voilà. il parle de maximiser l'efficacité. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver assez euh, fréquemment, en tout cas chez les premiers penseurs du transhumanisme, cette notion d'efficacité de l'humain, qui évidemment elle est problématique. Euh, alors, plus.. Alors là, donc, ce personnage, donc Max Moore, lui, c'est euh, la personne qui. Euh, qui vraiment va donner au transhumanisme ses premières implémentations euh, idéologiques, puisqu'il crée en 1988 une revue, euh, la revue euh, Extropy, The Journal of Transhumanist Thought, donc le journal de la pensée transhumaniste, puis un institut euh, qui va accueillir en fait les, les, les, en 1991, qui va accueillir les premières conférences sur le sujet. Euh, donc, c'est lui aussi qui est à l'origine de la, de la création de l'association la, la, de transhumaniste qui s'appelle maintenant Humanity Plus euh, et qui est, qui est l'association la, la, transhumaniste la plus influente au monde, puisque c'est la elle Et qui est, euh, je n'ai pas vérifié, mais il y a encore quelques temps, elle est dirigée par sa femme. Natacha mort. Donc lui, il définit le transhumanisme comme une famille de philosophies de la vie qui cherche à poursuivre et accélérer l'évolution de la vie intelligente au-delà des formes et des limitations humaines par le recours à la science et la technologie en étant guidé par des principes et des valeurs de promotion de la vie. Donc lui, c'est vraiment un personnage central dans la structuration du mouvement. Un autre est le, le philosophe Nick Bostrom euh, qui, en, en l'an 2000, euh, a euh, écrit un certain nombre de grands défis euh, auxquels le transhumanisme devait répondre et alors bon ça a été euh, amendé depuis mais ça reste la, ça reste un socle idéologique euh, très euh, très prégnant chez les, chez les transhumanistes donc parmi ces grands défis il disait tout d'abord il faut relever le défi des machines intelligentes il parle de super intelligence oui pour désigner euh, toute forme d'intelligence artificielle euh, qui apprend par elle-même et qui est capable de surpasser les plus brillants cerveaux humains. Euh, ce qu'on retrouvera tout à l'heure euh, chez un autre penseur du mouvement transhumaniste avec le concept de singularité. Euh, ensuite, donc, il disait un autre défi à, à résoudre, c'est de permettre un bien-être émotionnel tout au long de la vie, donc via euh, un ajustement euh, comment dire, pharmacologique des centres du plaisir. Euh, donc, il, il disait aujourd'hui, voilà, on, a, on sait faire des antidépresseurs, des, des modificateurs d'humeur. Donc, il s'agit de, de développer ça, euh, de faire en fait des drogues qui n'auraient pas les, euh, les aspects négatifs des, des, des drogues telles qu'on euh, enfin, qu les, les utilise aujourd'hui. Euh, et. Euh, et de permettre donc ce bien-être émotionnel continu dans la même veine il parlait des médicaments de la personnalité donc ils sont encore là des, des, des adjuvants pharmacologiques pour modifier la personnalité il disait on pourrait résoudre les problèmes de timidité modifier la personnalité vaincre la jalousie il s'appuyait sur, notamment sur les, les travaux du psychologue Kramer euh, une autre, un autre de ces défis c'était la colonisation de l'espace euh, l'idée étant que euh, quand le, les, les prix des voyages spatiaux auraient suffisamment baissé euh, l'humanité pourrait essaimer, euh, créer des bases autonomes des colonies autosuffisantes qui pourraient ensuite se déployer vers d'autres planètes ça de manière exponentielle euh, les nanotechnologies moléculaires euh, donc ça c'est sont, sont des, des technologies donc les, les nanotechnologies sont des technologies à l'échelle de l'atome, du nanomètre, du milliardième de mètre, euh, qui sont des technologies qui existent dans les laboratoires, mais lui, il y voyait un moyen de créer ce qu'on appelle des assembleurs moléculaires, c'est-à-dire des, des petites machines de taille nanométrique capables euh, de créer n'importe en fait, quel euh, composé chimique, euh, n'importe quelle matière... Et de fabriquer de fait n'importe quel objet, n'importe quelle denrée ou matière première à partir de, à partir de rien. Euh, autre défi, donc l'accroissement considérable de la durée de vie, ça c'est un des leitmotifs des transhumanistes depuis les, les origines. Euh, donc l'idée étant d'utiliser les technologies de lutte contre le vieillissement pour bloquer le processus de vieillissement et même stimuler le rajeunissement, euh, de façon à accroître, comme disent les transhumanistes, indéfiniment la vie en bonne santé et d'arriver à ce qu'ils appellent la mortalité, non pas l'immortalité, mais la mortalité. Euh, parce qu'on peut toujours mourir renversé par un bus, mais on ne peut plus mourir de vieillesse. Euh, alors, point suivant, donc ça c'était un défi aussi, donc je l'ai mis en gras, extinction de toute vie pensante. Là, en fait, c'est un défi qui est formulé par Bostrom sous la forme d'un risque, et non pas d'un défi technologique à relever. Euh, donc là, voilà, bon, il dit que euh, les risques des nouvelles technologies sont, euh, sont, sont aussi énormes que leurs bénéfices, le, le, le risque étant, par exemple, que l'intelligence artificielle prenne le pouvoir, détruise l'humanité, bon, etc. Et euh, ce qui est intéressant, je trouve, dans, sur ce point, c'est que... Euh, les transhumanistes s'emparent également dans leur réflexion euh, des dangers euh, qui peuvent être liés à l'usage des technologies et ont donc une réflexion euh, euh, comment dire, qui, qui consiste à, à mettre en garde et à mettre en débat aussi les technologies transhumanistes. C'est d'ailleurs ce que disent la plupart des transhumanistes. Ils ont dit nous, « mais Nous, on est là, c'est avant tout pour euh, éveiller les consciences et stimuler le débat démocratique autour de ces enjeux ». Voilà. Euh, bon, le monde en tant que réseau donc là c'était en l'an 2000 donc il s'appuie sur le développement d'internet en disant ça va bouleverser tout etc euh, le téléchargement de la conscience donc ça les les, les transhumanistes j'aurai l'occasion d'y revenir ont une une vision de, de la conscience euh, comme un phénomène émergent de la de l'interaction entre les neurones. Donc ils disent, bon bah, finalement il suffirait de, de, de scanner le réseau synaptique d'une personne, de le reproduire dans une machine, et euh, on aurait euh, finalement un duplicata de, de, de la personnalité. Euh, et évidemment, ça permettrait de, de, de jouir d'une durée de vie limitée. Euh, et enfin, donc dernier défi qui vous voyez c'était la réanimation des patients cryogéniquement suspendus comme FM 2030, qu'on a vu juste avant. Euh, parce que je, il, il y a des personnes qui sont cryogénisées aujourd'hui, mais il, on ne sait pas comment les réveiller. Donc, euh, <rire> donc il faudra résoudre ce problème dans l'avenir. Alors, alors, Bostrom, lui, euh, dit, dit que tout ça, en fait, n'est pas de la spéculation abstraite. Pour lui, ce sont des défis très concrets, euh, c'est comme il dit, voilà, dit c'est une tentative de réévaluer la situation complète de l'être humain tel que nous percevons traditionnellement et il dit, euh, il dit comme je vous le disais justement, disais dit voilà notre première tâche est de provoquer le plus grand nombre de discussions possibles sur ces sujets et de rendre ces connaissances accessibles au grand public donc voilà pour Nick Bostrom qui est donc un, un des personnages centraux du transhumanisme alors, comme je vous disais, le, le transhumanisme, d'ailleurs quand on pose la question aux transhumanistes, ils disent souvent que euh, ça part du concept d'augmentation, euh, du concept d'augmentation humaine. J'ai dirigé un ouvrage aux éditions du CNRS qui s'appelait « L'humain augmenté » en 2013, où je faisais parler différents collègues et également des transhumanistes et euh, notamment euh, donc les deux collègues là donc Jean Gaillon et Simone Bateman Jean Gaillon qui est décédé en 2018 c'était un moment triste parce que c'était quelqu'un qu'on aimait bien quoi. Euh, et, euh, et lui donc a fait la enfin, ils ont fait la, généalo la généalogie de ce qu'en anglais on appelle human enhancement qu'on a traduit par augmentation humaine et, euh, et alors, il dit donc ça, ça a été pour la première fois on a parlé en fait en, en 1960 de genetic announcement dans le contexte euh, euh, des, des recherches à propos de la transgénèse euh, des plantes c'est à dire la technique de modification de génome en intégrant euh, des, des gènes euh, exogènes au sein d'un noyau cellulaire euh, alors, à peu près à la même époque, enfin, dans les années 70, donc là, c'est une littérature euh, spéculative, hein, euh, science-fictionnelle, euh, qui a élargi au Human Genetic Announcement, euh, de pouvoir améliorer génétiquement les humains, mais là, on était dans le cadre de la science-fiction. Et le terme a été repris dans les années 2000. Et... Euh, et euh, pour devenir juste human enhancement. Alors après la question c'est comment est-ce qu'on traduit, comment est-ce qu'on a traduit enhancement, donc on a choisi augmentation, augmentation de l'humain, euh, on a hésité à un moment avec amélioration de l'humain, mais euh, c'était, enfin, le terme était critiqué parce qu'il avait une, une connotation trop axiologique, trop, avec trop de, de valeurs derrière, parce que bon, qui euh, ne voudrait pas être un, qui voudrait être un humain euh, pas amélioré, ça voilà, pas vraiment de sens. Et euh, Simone Bateman, bon, elle, elle est britannique, hein, mais elle a, <rire> elle a proposé comme traduction l'humain rehaussé. Ça n'a pas pris. Mais c'était, euh, selon elle, plus... plus fidèle à la notion anglo-saxonne de enhancement. Alors, Gaillon et Bateman, eux, distinguent sens différents de, de l'augmentation euh, qui, euh, enfin, qui sont assez conceptuellement clairs en fait tout d'abord la, la, la plus simple c'est euh, l'amélioration des capacités de, de l'individu euh, donc euh, amélioration des capacités physiques cognitives de l'humeur de la longévité etc et euh, donc cette thématique émerge euh, de la prise de conscience qu'on peut utiliser euh, des moyens thérapeutiques à des fins non thérapeutiques en médecine. Euh, second sens de l'augmentation la, de, de, de qui là est le sens utilisé par les transhumanistes euh, qui est donc l'augmentation de la nature humaine. Donc il a agi non pas sur l'individu mais sur l'espèce. Et euh, donc, il émerge avec le transhumanisme dans les années 2000 et euh, et qui place le débat à un niveau plus philosophique, euh, moral et politique. Et enfin, le dernier sens que, que Gaillon euh, distingue, c'est ce qu'il appelle l'augmentation du sujet, euh, l'augmentation de soi. Euh, et pour ça, il se... Euh, il s'appuie sur les travaux notamment du psychiatre américain Kramer, là, qui disait que le Prozac provoquait chez ses patients dépressifs l'impression de se sentir mieux que bien. Donc, une... donc en fait, ça s'applique à toute une panoplie de technologies d'amélioration visant à la transformation de soi quoi. la psychopharmacologie, les hormones de croissance, la chirurgie esthétique, etc. Alors dans les.. Alors comme euh, j'ai pu le dire là juste avant, effectivement l'augmentation humaine, euh, en tout cas au niveau des capacités, euh, relève de la prise de conscience qu'on peut utiliser, en gros la médecine à des fins non médicales. Et. Euh, Et euh, se, se pose la question de la distinction entre la réparation et l'augmentation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce, cette personne. Sur le... Je vois des oui et des non. <rire> OK. <rire> Donc, c'est Oscar Pistorius. Euh, c'est un sprinter euh, sud-africain euh, qui a eu des démêlés avec la justice, mais ce n'est pas le sujet. Euh, et, euh, et en fait, il a, compte tenu de ses performances, il a demandé, c'était aux Jeux olympiques de Pékin, je crois, la première fois, il a demandé à courir avec les valides. Et la question s'est posée de savoir, oui, d'accord, mais est-ce que ces prothèses, donc ces, ces lames de carbone qu'il a... Enfin, mmh. ouais, j'aurais dû dire d'abord donc Oscar Pistorius, c'est un double amputé. En fait, il, il est né avec une malformation aux deux tibias, et il est double amputé tibial depuis sa naissance. Euh... Et donc, il court avec des, des lames de carbone. Et la question était de savoir, oui, est-ce que, est que ça lui confère un avantage Parce que là, on est dans un milieu, le milieu de la compétition sportive, où la normativité est forte. Enfin, C'est-à-dire que le, le, la compétition n'a de sens que s'il y a une égalité au départ entre les concurrents. <coughs> euh, et euh, alors, d'abord, le, le tribunal arbitral du sport a dit euh, que non, que, visiblement, qu'il n'avait pas le droit de participer. Enfin, non, pardon le comité olympique l'a pas autorisé à participer et il a redemandé 4 ans après donc là c'était aux Olympiques de Londres euh, et là ça lui a été accordé donc il a pu courir avec les valides il court le 400 mètres il, il a perdu en demi-finale, quelque chose comme ça euh, mais voilà le, le, le, le tribunal arbitral du sport a dit on prend cette décision mais elle ne vaut que dans le cas unique d'Oscar Pistorius On ne pas créer de, de jurisprudence mais ce qui est ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, le cas de Pistorius le, le rend difficile à classer. Est-ce que... Euh, donc avec ses prothèses, qu'est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, -ce qu est un, un, un handicapé réparé Est-ce qu'il est, -ce qu est un, un athlète augmenté et, euh, et certains euh, collègues, en fait, qui sont penchés sur, euh, sur, sur cette histoire... Euh, évoque la, la figure du monstre de, de Foucault pour dire qu'en fait c'est un cas qui est inclassable. Alors, un autre collègue, Jérôme Goffet, euh, philosophe, lui a forgé un concept qu'il appelle l'anthropotechnie, euh, qui désigne donc, toute intervention médicale du corps humain par le biais de, de la technologie. Euh, parce que, euh, dit-il, euh, il convient en fait de distinguer conceptuellement les usages de la médecine à des fins médicales ou à des fins non médicales. Et, euh, mais c'est pas évident, en fait, il, il part en fait, d'un rapport de la, de la NIH, donc c'est National Institute of Health euh, euh, américain, euh, qui voulait justement réguler euh, les recherches faites sur l'augmentation humaine en disant, bon, maintenant on va financer que les projets qui visent vraiment à la médecine, à soigner les gens, et pas, euh, et pas les projets de recherche qui visent à, des, à créer des dispositifs d'augmentation. Euh, mais le problème, c'est que dans ce rapport, ils ont essayé donc, de distinguer qu'est-ce qui relève de la médecine qu'est-ce qui relève pas de la médecine et en fait ils en étaient incapables on ne peut pas par les technologies euh, en, en l'abordant par les, les produits de la science dire euh, bah, ça ça, ça, ça c'est clairement de la médecine ça c'en est pas donc de cette incapacité euh, à trancher euh, Goffet en fait a dégagé des, des problématiques en disant bah, dans les anthropotechniques il euh, y a des choses qui les distinguent du, du, du médical, notamment euh, la, la, ce qu'on recherche en médecine, donc la maximisation euh, du rapport euh, bénéfice-risque, euh, là, ne marche pas. Puisque, euh, en fait, quand on procède à une opération euh, médicale d'augmentation, euh, on ne répare pas quelque chose, donc on n'est pas en train. Enfin, le, le, le risque est forcément plus élevé que le bénéfice. Euh, ça, ça contrevient, euh, dit Goffet, au principe du d'abord ne pas nuire, qui est le principe essentiel de la médecine. Et, euh, et il dit, en fait, dans, dans, dans ces cas-là, le patient devient comme un client. Euh, et qui vient voir son médecin pour lui demander quelque chose donc c'est il dit en fait voilà ce qu'il faut c'est donner au médecin la capacité de trancher et de dire oui ou non euh, en fonction euh, de, de, de ce que lui demande euh, son patient Alors. Donc, maintenant je vais vous parler plus spécifiquement donc de, des idéologies transhumanistes, des concepts sous-jacents à cette idéologie. Euh, alors tout d'abord, oui, comme je l'ai dit euh, quand on parlait de, de Julian Huxley, euh, le préfixe trans renvoie euh, d'abord à cette transcendance, donc des limites de l'humain, ce dépassement, euh, et euh, à cette étape de transition euh, consistant à préparer et contrôler la prochaine étape de notre évolution donc vers le post-humain. Euh, et, argumentent les transhumanismes, le dépassement euh, est dans la nature de l'homme, hein, l'homme cherche toujours à s'améliorer, euh, ce que disent les transhumanistes. Euh, et après, une autre question qui se pose, c'est le transhumanisme est-il un humanisme Alors les, les, transhumanistes, les transhumanistes disent que oui, puisque euh, d'abord ça nous permet de, de réaliser ils appellent notre nature d'homophabère, c'est-à-dire l'homme qui euh, s'adjoint des outils pour euh, vivre dans, le, dans son environnement. Euh, ils disent même, en fait, le transhumanisme est une obligation morale, puisque si on peut, par les technologies, rendre la vie meilleure, alors on est obligé de le faire. Voilà, c'est tout. Euh, ça nous permet de lutter contre l'évolution, la nature qui, elle, est injuste et aveugle. Euh, ils inscrivent aussi évidemment les technologies d'augmentation dans euh, la poursuite de l'action millénaire de la médecine, qui euh, finalement euh, distine, nous, quand on cherche à allonger la durée de vie, bah, c'est ce que fait la médecine euh, depuis, euh, depuis des millénaires. Euh, et, euh, et alors bon, et il, se, il se repose également sur une version de l'humanisme disant que l'individu euh, est la, la mesure de toute chose en fait. il doit avoir une liberté absolue euh, à la fois euh, dans, euh, dans, ses, dans dans les modifications qu'il peut apporter à, sa, à son corps euh, à sa psyché enfin, voilà alors je suis un peu perdu dans mes feuilles. Alors, dans le, dans le courant des années 2000, en fait, les, les, on va dire les défis transhumanistes qu'énonçait Bostrom et puis les, les, les idéologies transhumanistes d'une manière générale ont rencontré peu à peu les, les, les potentialités de leur réalisation euh, via les progrès technologiques et il y a eu à cet égard une, euh, une pierre une, une pierre maîtresse qui a été posée en 2002 par la publication du rapport euh, qui s'appelle Converging Technologies for Improving Human Performance euh, par euh, Mirail Rocco et William Benbridge donc deux américains c'est un rapport qui a été commandé par euh, la National Science Foundation, donc c'est l'organe qui finance la science aux états unis et le Department of Commerce euh, américain, où, euh, donc, dans, dans ce rapport, en fait, ils observent euh, une convergence entre quatre champs du savoir, la nano, la, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information, l'informatique, et les sciences cognitives. Et, euh, alors, de fait, dans ces différentes disciplines, c'est vrai qu'on observe des, euh, des passerelles, euh, des convergences, des porosités, à la fois sur les objets et sur les méthodes, euh, qui permettent de traduire <coughs> les problématiques d'une discipline dans l'autre, euh, et vice-versa, ou d'appliquer les méthodes de l'une à l'autre, et ils disent cette convergence, qu'on appelle la convergence NBIC, c'est l'acronyme Nanotechnologie, de technologie Informatique et Sciences Cognitives, euh, qui doit nous permettre de développer en fait une compréhension intégrée de l'être humain, donc de la molécule jusqu'à la pensée, euh, et ils en font en fait un programme de recherche, donc ils listent dans ce, dans ce rapport tout ce qu'ils entrevoient comme opportunité pour cette convergence euh, dans des applications pour euh, l'amélioration humaine. Et ça, c'est un rapport qui vraiment a été... Euh, euh, dont les transhumanistes se sont énormément emparés. Alors, dans les... Techno-Prophétie, euh, le, le gentleman que vous voyez à gauche, j'ai pas mis son nom, mais c'est Aubrey de Grey, Donc c'est euh, un biologiste, euh, spécialiste du vieillissement, euh, qui lui annonce donc, la mort de la mort, hein, qui est le, euh, une des, euh, un, un, un des défis euh, centrales euh, que cherche à relever les transhumanistes, en disant bon la durée de vie s'allonge chaque année, si, euh, on pourrait en discuter... Euh, avec ce qu'on sait euh, récemment, mais voilà, la durée de vie, l'espérance de vie, pardon, euh, augmente chaque année. Donc, ce qu'il entrevoit, c'est qu'on arrive à une espèce de vitesse de libération. Hein, C'est-à-dire que l'espérance de vie augmente de plus, plus d'un an chaque année, et donc on va progressivement, comme ça, devenir, euh, devenir immortel. Euh... Celui-là, je pense que vous le connaissez. Laurent Alexandre. <rire> Donc dans les technoprophètes, bon lui euh, il est extrêmement médiatique euh, en France. Euh, et lui, il anticipe euh, appelle une médecine sans médecin. Euh, bon, il dit euh, voilà, nous ne savons pas encore les tâches qui ne seront pas automatisables, soyez flexibles, transversaux, opportunistes. Ne soyez pas les victimes d'une école qui forme aujourd'hui au métier d'hier. « Ne devenez pas chirurgien, l'acte chirurgical sera 100% robotisé quand vous aurez fini vos études de médecine. Euh, » Alors j'ai eu l'occasion d'intervenir euh, à une table ronde avec Laurent Alexandre à l'école de médecine à Paris. Euh, et donc il disait euh, des trucs comme ça. Et j'ai quand même interpellé la salle qui était composée d'étudiants et de d'autres. Oui. « Mais <rire> quand même, euh, vous laissez dire ça hein. ?» Alors il disait... Euh, il disait, en fait, le, le, les médecins d'aujourd'hui, dans les médecins de demain, pardon, seront les infirmières d'aujourd'hui. Enfin, ça, ça, ça montre ce qu'ils pensent des infirmières, mais c'est pour dire, en voilà, gros, les médecins de demain seront là pour tenir la main du patient, en disant « vous en faites pas, ça va aller euh, », pendant que euh, les robots euh, s'occuperont euh, du diagnostic, euh, des opérations, des prescriptions, euh, font, font tout le, le travail. Euh euh, quoi je crois que Laurent Alexandre ne s'est jamais déclaré transhumaniste hein, mais euh, bon, il l'est <rire> euh, autre des technoprophéties donc cette fois dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, c'est donc ça, ça a été théorisé par euh, ce personnage qui est donc euh, Ray Kurzweil euh, qui est le directeur de l'ingénierie chez Google par Alphabet, pardon une petite boîte euh, qui, qui débute, petite start-up. Euh, et lui, donc ce qu'il dit, le, ce qu désigne par la, la singularité, c'est le moment dans le temps où euh, les machines seront euh, plus intelligentes que les humains. Donc c'est une singularité, en fait, au sens. Euh, c'est une analogie avec les mathématiques, on va dire, puisqu'une singularité en mathématiques, c'est un. Euh, c'est un point où une fonction n'est pas définie et là euh, il dit bon, euh, on ne peut pas savoir comment sera le monde après la singularité puisque les machines seront plus intelligentes donc ce sont elles qui, qui géreront et que nous on n'a que notre intelligence pour, juge, pour euh, juger donc on ne peut pas savoir en fait. c'est un peu comme la blague de Coluche là. Euh, et, euh, et pour ça donc, il s'appuie sur la, la, la soi-disant loi de Moore euh, qui euh, observe en fait que euh, tous les deux ans la puissance des processeurs double et donc à partir d'un certain moment les, euh, comment dire, les, les, les, les, les processeurs sont capables de faire plus d'opérations par seconde que le cerveau humain et donc seront plus intelligents parce que c'est connu l'intelligence c'est le nombre d'opérations qu'on fait par seconde <coughs> Euh, alors dans les, les, les hypothèses sous-jacentes au transhumanisme, il y en a une qui est très importante en fait et qui, euh, qui fait écho à ce que je viens de dire sur la, la singularité de, de Kurzweil, euh, qui est un matérialisme fort en fait. C'est-à-dire que, donc là je, je cite Marc Roux qui est le président de l'Association française de transhumanistes Technoprog, et qui dit donc les transhumanistes, tous les transhumanistes, entretiennent le projet d'atteindre l'immortalité, de s'octroyer une quasi-invulnérabilité en faisant par exemple disparaître toute souffrance, de dissocier la pensée du corps, et surtout de réduire cette pensée à un simple épiphénomène d'un substrat corporel conçu comme une machine déterministe. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la pensée, c'est ce qui justifie le, la singularité de Courteval. La pensée chez les transhumanistes euh, est euh, non pas un produit de la conscience ou de la réflexivité humaine, etc., mais un phénomène émergent de l'interaction entre les neurones. Comme dit, un simple épiphénomène d'un substrat corporel. Les transhumanistes aussi euh, conçoivent l'être humain euh, comme plastique. Euh, ça veut dire que toute modification apportée euh, au corps ou à la psyché humaine, ce qui pourrait être la même chose, hein, vous avez compris, euh, va être intégrée euh, pour amener à un nouvel état euh, euh, l'individu va se modifier, mais, euh, cette, euh, mais il a la capacité en fait, d'intégrer les modifications de par son caractère plastique. Alors, ces deux... Ces deux hypothèses en fait, ont des conséquences. D'abord l'émergentisme, ce que c'est-à-dire que la pensée est un phénomène émergent, et euh, ce que j'appelle la neutralité du substrat. Parce que chez les transhumanistes, il voilà, n'y a pas de distinction de nature entre le biologique et l'artificiel, ce qui, euh, premièrement, euh, rend l'hybridation entre l'humain, entre le corps biologique et euh, la machine, l'artificiel, non problématique puisqu'il n'y a pas de différence de nature. Euh, et euh, j'ai perdu ce que je voulais, c'est pas grave. Euh, tant pis, ça me reviendra. Euh, ok. Alors, je vous parle un petit peu là maintenant des, de la façon dont s'organise le mouvement transhumaniste. Euh, parce qu'en fait, il y a des. Euh, enfin, j'y reviendrai un peu plus en détail dans les la suite, mais c'est pour vous dire qu'il y a des associations transhumanistes qui existent à peu près partout dans le monde. Donc, la plus euh, influente, c'est Humanity Plus, euh, H, là aux États-Unis. Euh, en France, donc, on a euh, l'AFT l'association française transhumaniste Technoprog, mais il y en a aussi en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Afrique. Enfin, globalement, c'est un mouvement qui essaie un peu partout dans le monde et qui se structure sur un mode associatif. Mais, euh, voilà, mais il y a une fragmentation idéologique. En fait, il y a un, une distinction euh, qui va être posée et qui fait, euh, euh, qui fait vraiment débat au sein des, des transhumanistes euh, entre les transhumanistes historiques à la Max More, à la Humanity Plus euh, qui sont comme je disais donc, euh, les héritiers en fait, d'une approche libertarienne euh, de, approche libertarienne c'est extrêmement centré sur l'individu et euh, des tenants d'une euh, d'une position plus euh, sociale en fait. Euh, juste c'est pas grave, euh, et d'une du, approche qui est défendue, donc euh, qu'on qu appelle parfois le, le technoprogressisme ou le social futurisme. Enfin, je vous donnerai après quelques, quelques termes, euh, mais euh, qui va être plus concerné par euh, la répartition. Euh, la juste répartition des technologies, c'est-à-dire que pour eux, le transhumanisme n'a de sens que s'il est partagé par tous. C'est une espèce de clivage, pour le dire à la hache, entre le transhumanisme de droite et le transhumanisme de gauche. Et donc James Hughes, qui est un philosophe britannique, lui dit « Pour permettre au transhumanisme d'atteindre ses objectifs, il doit prendre ses distances avec ses racines anarcho-capitalistes et leurs mutations autoritaires » clarifier ses engagements en faveur des institutions démocratiques libérales, de leurs valeurs et de leurs politiques publiques, et doit travailler à rassurer les inquiétudes de l'opinion publique tout en l'inspirant avec de grands projets. Donc ça amène en fait à euh, tout un tas de sous-courants du transhumanisme qui se sont euh, développés au cours, euh, au cours des années 2000-2010. Euh, donc le, le courant historique en fait c'est l'extropianisme de Max More qui est devenu le transhumanisme. Euh, après, il y a des courants un peu euh, annexes, euh, l'immortalisme, le singularitarianisme, euh, qui donc, euh, euh, repose en fait sur la singularité, sur l'anticipation de, de ce qu'on va faire après cette singularité. Et euh, donc dans les, les courants euh, euh, plus... Euh, comment dire... Euh, plus sociaux, donc le social-futurisme social anglais ou le techno-progressisme en France. Euh... Voilà, maintenant, je vais vous parler de transhumanisme et du néolibéralisme. Alors, je reviens juste là pour faire la transition avec ce que je disais avant sur qui sont les les transhumanistes. Alors, tout d'abord, il euh, y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que les gens ouvertement transhumanistes, et bien les adhérents aux associations transhumanistes dont j'ai parlé tout à l'heure, sont extrêmement peu nombreux. Euh, Gabriel Dort, qui est un philosophe euh, suisse, a, a étudié, en fait il a, il a fait ce euh, qu'on appelle une recherche embarquée, cest à a été, il est devenu adhérent de l'Association Transhumaniste, sans, sans être transhumaniste lui-même, mais adhérent de l'Association Transhumaniste Française. Euh, et euh, et il, il, il, il remarque notamment que euh, bah, les, les associations transhumanistes, en fait, l'AFT Technoprog, l'Association Française de Transhumanistes, il y a une centaine de membres. Euh, Humanity Plus, euh, c'est-à-dire la plus grosse association transhumaniste du monde... On parle de 250 personnes. Donc, euh, ça, ça pose une question hein, pour l'académique le, le, ou l'universitaire qui, euh, qui travaille et qui s'intéresse à ce sujet, euh, de savoir notamment si on n'est pas en train de donner une caisse de résonance à ce qui serait finalement qu'un qu un épiphénomène, qu un épiphénomène quoi, une idéologie dont on trouverait quelques milliers de défenseurs dans le monde et qui la situerait bien en ça, je sais pas, du, du survivalisme ou des, des choses comme ça, euh, ou du climato-scepticisme. Je pense qu'il y a plus de climato-sceptiques que de transhumanistes déclarés. Euh, euh, et d'ailleurs, Didier Kernel, qui est le vice-président de Technoprog, euh, lui, il dit souvent pour blaguer, lui, est transhumaniste. Il dit pour blaguer qu'il y a certainement plus d'académies qui travaillent sur le transhumanisme que de transhumanistes déclarés. Et en termes strictement comptables, on connaît qu'il a sans doute raison. Euh, mais bon, disons que si on veut prendre quand même au sérieux cette question, alors il faut s'en tenir, enfin, il faut dépasser le, le discours des acteurs du transhumanisme, hein. euh, enfin des acteurs, des, des, des gens qui sont ouvertement transhumanistes. Donc, une, comme je dis, c'est une pensée qui percole, hein, notamment dans le contexte techno-industriel, et ça c'est ce que je vais vous montrer après. Juste dire aussi quand même que dans, parmi les transhumanistes déclarés, euh, c'est extrêmement rare qu'il y ait des scientifiques « durs », c'est-à-dire les scientifiques qui travaillent sur les technologies que récupèrent les transhumanistes pour servir leur discours ne sont jamais des transhumanistes. Euh, à, à quelques très très rares exceptions près, comme Aubrey de Grey qui est donc euh, biologiste euh, mais euh, sinon euh, la plupart d'entre eux sont alors il y, y a des scientifiques mais des, plutôt des philosophes euh, ou des sociologues ouais, on va bêtise euh, comment Hughes, euh, James Hughes il est sociologue, il n'est pas philosophe peu importe euh, euh et, euh, ou euh, sinon des, des gens de la société civile. Quoi. Marc Roux est prof d'histoire géo. Voilà, enfin, pourquoi pas Mais je veux dire, en tout cas, il n'est pas roboticien. Quoi. Il n'est ben, pas généticien. Il ne travaille pas sur les nanotechnologies. Euh, donc, voilà, donc, il faut avoir conscience du fait que euh, la, la, la publicité qui est faite à ce courant est largement supérieure à ce que pourraient espérer euh, les associations transhumanistes compte tenu de leur, euh, de leur effectif euh, strictement numérique. Mais bon, voilà. Donc je dis, voilà, si on veut prendre au sérieux cette question, alors on ne peut pas s'en tenir juste au discours des acteurs. Euh, il faut en considérer plus les effets euh, systémiques euh, donc, dans les domaines euh, économico-industriels, médiatiques, politiques, militaires, sur le plan de la reconfiguration des valeurs, etc. etc. Mais et donc, de fait, les thématiques transhumanistes sont reprises par tout un tas d'autres acteurs, ce dont se plaignent les transhumanistes. Parce qu'ils disent oui, ça nous fait une mauvaise publicité, euh, quand on voit Ray Kurzweil. Euh, il parle donc là, je lui montrais tout à l'heure sur la singularité, mais il parle aussi de pensée hybride. Donc, il dit que bientôt on pourra interfacer notre cerveau avec euh, le réseau internet et puis euh, enfin, avec des interfaces neurales. Euh, il dit ah, ça, les transhumanistes, oui, mais ça, ça fait peur aux gens. Il faut pas parler comme ça. Il dit bah oui, mais bon, euh, euh, c'est une forme de mauvaise publicité dont si se passerait volontiers. Mais bon, euh, faut quand même dire que premièrement euh, ces discours. Ces manifestations, plutôt des discours transhumanistes en dehors de la stricte sphère des transhumanistes leur fournit également l'occasion de prendre la parole avec un écho largement supérieur à ce que leur nombre devrait vraiment leur permettre. Et deuxièmement qu'eux-mêmes piochent assez généreusement dans ces annonces ce qui leur permet de se positionner en tant qu'arbitre en, en, en, en déterminant ce qu'il convient de considérer comme transhumaniste ou pas. Donc dans les deux cas, ils bénéficient quand même en partie de cette situation. Alors parmi les acteurs qui sont euh, euh, enfin, parmi les, les, les, les, les, disons, les, les relations qu'on peut trouver entre le, le, les acteurs techno-industriels et, euh, et le transhumanisme, euh, d'abord c'est la, la présence objective de thématiques transhumanistes euh, dans les discours de, de, de, certains, de, de certains de ces acteurs. j'en ai mis quelques-uns. Bon, Elon Musk hein, qui s'est euh, tombé avant-hier, je crois qu'il a racheté Facebook. Euh, Pas Facebook, Twitter. je raconte Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. J'ai ripé Twitter. 44 milliards. Bon, une pagne. Euh, Larry Page et Sergei Brin, donc les fondateurs de Alphabet, euh, qui vont aussi. Euh, qui financent aussi Calico, qui est une. Euh, une. Comment dire, un centre de recherche qui fait des recherches contre le vieillissement, et, et 23 me qui est une, euh, une, une entreprise de séquençage du génome. Euh, Peter Thiel, euh, aussi multimilliardaire, euh, qui est le fondateur de PayPal et qui finance le projet de Patrick Friedman. Donc, il y a des économistes, Patrick Friedman est le, le, le, le petit-fils de Milton Friedman, qui est un des principaux théoriciens euh, du libéralisme économique. Euh, le, le projet de Patrick Friedman consiste à créer des, euh, des, des, des îles euh, dans l'océan pour faire des, des îles artificielles euh, pour faire des expérimentations euh, de, de, de structuration politico-sociale euh, voilà, pour euh, en fait par un processus d'élimination en retirer les meilleurs euh, donc voilà, c est, c est ça, ce que je veux dire, c'est que ça, ça dépasse très largement le, le discours des associations transhumanistes. Euh, ils s'en plaignent, mais n'empêche que ça leur fournit quand même une caisse de résonance et ça fait que je suis là et que vous êtes là ce soir. Sinon, on, je pense qu'on n'en parlerait même pas du transhumanisme. Alors, la question quand même, c'est euh, dans quelle mesure... Est-ce que le transhumanisme et ses euh, acteurs techno-industriels interagissent Et euh, un collègue, Franck Damour, euh, lui, euh, défend l'idée qu'en fait le transhumanisme est plus un idiot utile du capitalisme, dans la mesure où il est un pourvoyeur de promesses, d'un récit progressiste, euh, empli d'un optimisme volontaire dans le développement des technologies et donc ce qui sert en fait ces acteurs du, du, du capital. Euh, et il parle notamment d'Eric de, Drexler, euh, qui est un des pionniers des nanotechnologies. Euh, bon, il a fait aussi de, de l'hypertexte, euh, il était militant pour la conquête spatiale, bon, un, des, un des premiers transhumanistes. Euh, qui Donc après avoir été euh, dans son livre « Engines of creation », euh, il parle d'un discours d'abondance infinie euh, à travers les, les nanomachines, euh, qui a été fort bien accueilli par les, les, les acteurs industriels à l'époque, mais qui, lorsqu'après il a pris d'autres positions en disant euh, « Oui, mais attention, faut pas que les nanomachines s'autonomisent. Euh, » euh, Il a abordé les, les risques existentiels liés, euh, à, euh, liés à la, la, au développement anarchique euh, de, de ces nanomachines. Et bien là, tout de suite, il a été... Euh, Très vite euh, écarté de la scène euh, par le euh, par le, le, par le, le capital. Mais il faut noter quand même que les gens, voilà, ces, ces gens-là euh, financent aussi euh, et intègrent en fait à leur réflexion une dimension prospective sur les risques existentiels liés aux, aux technologies, notamment via la création ou euh, le financement euh, de, de, de think tanks, comme le Future of Life Institute, euh, l'Université de la Singularité, etc. Donc, ce qui leur permet euh, de, de traduire le débat en fait, dans, dans des termes qui leur conviennent et surtout euh, de le soustraire à la critique académique, ou, ou, ou au moins, d'avoir les moyens d'y répondre sur le même terrain, c'est-à-dire les publications scientifiques. Alors, deuxième lien que je peux faire entre le, le transhumanisme et le néolibéralisme, c'est... Euh, euh, qui repose donc sur une abolition des limites et en particulier enfin, pour le capitalisme sur ce que Marx appelait le principe d'accumulation infinie, c'est-à-dire là je cite la tendance inévitable du capital à s'accumuler, à se concentrer dans des proportions infinies sans limite naturelle. Et de même donc le transhumanisme, même si euh, il a opéré une, une inflexion via euh, ce qu'il appelle son manifeste viridien, c'est un manifeste écologique. Euh, il se, euh, se caractérise par l'attachement à l'idée qu'il n'existe pas de problème posé par la technologie, y compris en matière de ressources naturelles qu'elle mobilise, qui ne pourrait être résolu par davantage de technologies plus intelligemment conçues. Ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la 5G. Mais alors, en fait, plus. Euh, plus fondamentalement, ça, ça nous conduit à aborder en fait une discussion sur les limites euh, que les, à la fois les, les néolibéraux et euh, les, les transhumanistes euh, veulent se départir euh, parce que selon eux euh, elles nous maintiennent en fait dans une forme de servitude euh, mais, et là je m'appuie sur les travaux d'un collègue, Geoffrey Berthier euh, il dit que euh, ça, ça obère en fait le, le caractère aussi fondateur, sur le plan individuel et social, des limites qui sont euh, constitutives à la fois de l'idéal démocratique et source d'émancipation dans une certaine mesure. Parce que nos limites biologiques euh, sont euh, en partie ce qui nous rend indisponibles à la domination, en particulier par le capital. Euh, par exemple, le fait qu'un être humain doive dormir euh, un certain nombre d'heures par nuit, empêche d'allonger indéfiniment euh, les journées de travail, ce qui, ce qui structure le, le, euh, les relations entre le capital et le salariat. Mmh. Euh, mmh. Un autre exemple, c'est celui qui est souvent donné par les transhumanistes de euh, l'utérus artificiel, qui permettrait aux femmes, disent-ils, de se libérer des contraintes de la grossesse et de la douleur de l'accouchement, la, euh, donc euh, soit, euh, mais néanmoins, une autre position euh, consisterait à considérer que justement la, la capacité des femmes à enfanter est euh, ce qui les distingue des hommes et leur permet d'échapper à la domination. En tout cas, dit euh, Berthier, euh, le collectif n'a de sens que nous, si nous composons avec nos limitations et en, en affirmant en fait cette, ce solutionnisme technologique, euh, le transhumanisme mine le projet collectif de dépassement des limites. Euh, oui, donc le, le solutionnisme technologique, c'est l'idée selon laquelle, en fait, euh, le transhumanisme a une approche, par les, une approche de la nature euh, par les problèmes, une approche d'ingénieur. Hein, et qu'il euh, n'est pas, comme je disais tout à l'heure, de problème qui ne puisse, puisse être résolu en. Euh, avec une technologie qui serait plus intelligemment conçue. Euh, ça a conduit, donc, au moment de, du lancement de la, de la firme Calico, euh, le Time Magazine a titré sur « Can Google solve death ?»« Google peut-il résoudre la mort ?» Et ce que je trouve intéressant, c'est le terme « résoudre ». Pourquoi est-ce que la mort serait un problème Voilà. C'est la, la question. Euh, donc, pour... Euh, pour Google, la mort est un problème à résoudre, en effet. Et ce n'est pas euh, le, le, la fin de la vie biologique ou, euh, euh, ou une étape inhérente à la condition humaine ou que sais-je. C'est un problème. Euh, le philosophe Evgeny Morozov a écrit un, un livre qui s'appelle, euh, critique le technosolutionnisme, qui s'appelle « To save everything, click here ». Le, le titre est sympa, je trouve. Le bouquin est très bon aussi. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Donc sur les limites, limites biologiques pour s'émanciper, euh, ou pas, hein, puisque les limites sont constitutives aussi, euh, de, de enfin, c'est ce qui nous rend disponibles à la domination. Euh, et... Euh, donc, sur, le plan, sur un plan plus euh, psychanalytique, bon là, j'y vais avec des pincettes, je m'appuie sur mon, mon collègue Mathieu Montalban, parce que ce n'est pas du tout mon champ. Euh, mais, euh, lui, identifie, en fait, dans le transhumanisme comme dans le capitalisme, donc ce, ce, ce rapport aux limites, comme un démenti de castration. Euh, et, euh, donc, par exemple, je, je, je l'exemplifie dans le rapport euh, que qu'entretiennent les transhumanistes au langage pour eux le langage est une façon imparfaite de communiquer ses pensées et qui doit être abrogé au profit de la communication directe de cerveau à cerveau puisque là on pourrait savoir exactement ce que l'autre pense et il n'y aurait pas ce filtre qui selon eux est délétère en fait nuit à la parfaite circulation de la pensée euh, et donc, voilà, donc, dans ce rapport que les transhumanistes euh, entretiennent au langage, en fait, quand, euh, quand l'enfant apprend le langage, euh, ça consiste en l'adoption d'un ensemble de, de codes et de règles qui lui sont exogènes, hein, c'est-à-dire qui lui sont inculqués par des êtres extérieurs, et les autres êtres humains avec lesquels il vit. Mais euh, le transhumaniste, dans son projet d'en finir avec le langage parlé, pour lui, lui substituer donc, la communication de cerveau à cerveau, peut s'analyser comme une tentative en fait, de revenir à un état antérieur, donc de démentir en fait, cette castration fondamentale. Une autre des. Euh, des... Convergence possible ou d'un point d'accroche pour réfléchir au lien entre le, le transhumanisme et le, alors, mis le néolibéralisme, là c'est plus le, le, le capitalisme, j'y reviendrai après. Euh, c'est euh, la volonté d'abolir toute forme de régulation, hein, une aversion vraiment pour, euh, pour, pour, pour l'État enfin, et pour tout ce qui euh, pourrait apporter de la régulation. Euh, en étant une entité d'un niveau supérieur à l'entité minimale, c'est-à-dire soit l'individu, le, soit l'entreprise. Euh, donc on retrouve ici en fait la, la dimension libertarienne du transhumanisme, euh, qui repose donc sur le, la, la propriété exclusive de soi, hein, ce, et, et qui donnerait le droit à tout individu de disposer de lui-même, de son corps, de le modifier à son bon désir, euh, D'où un concept qui est véhiculé par un penseur transhumaniste qui s'appelle Anders Sandberg de liberté morphologique. Alors la question évidemment c'est euh, de savoir est-ce que, euh, euh, est -ce que est, cette abolition de la régulation doit être totale, comme dans l'ultralibéralisme ou est-ce que, comme le disait James Hughes, il doit y avoir quand même euh, l'État ou euh, une structure supérieure euh, des institutions de contrôle qui permettent, donc de, que, comme Hughes le dit en fait, dans son livre qui s'appelle « Citizen Cyborg euh, », premièrement, d'abord que pour toute technologie, euh, il puisse y avoir une concertation collective pour savoir euh, si elle est véritablement une technologie d'augmentation euh, et deuxièmement euh, pour garantir l'accès au plus grand nombre euh, à ces technologies. Euh... <coughs> euh, après, certains auteurs comme euh, Stanislas Deprez euh, soulignent les contradictions internes en fait, dans le discours de, de, de Hughes, euh, notamment euh, entre la liberté individuelle absolue, qui est selon lui euh, euh, essentielle au projet transhumaniste, et, euh, et le contrôle étatique. Et de euh, presse dit en fait que euh, le transhumanisme, qu'il soit technoprogressiste ou qu'il soit social futuriste ou de tout, tout type de transhumaniste, euh, ne peut pas échapper à cette version libertarienne en fait. Alors en parallèle, en miroir plutôt, à ce refus de la régulation, il y a un plaidoyer pour une autorégulation, c'est-à-dire la capacité des systèmes à trouver eux-mêmes leur point d'équilibre. Donc en, en termes de théorie économique, on reconnaît donc la théorie libérale de, de Hayek, euh, qui repose justement sur, sur l'hypothèse euh, fondatrice du caractère autorégulateur du marché. Euh, ça, je vais passer... Hop, voilà, parce que je vois que qu qu Oui. Euh, J'accélère <rire> D'accord. Oui, voilà, sur la science, quand même, je voulais parler de... de choses. À... Euh, donc, science et démocratie chez les transhumanistes. Alors, d'abord, je dois dire qu'il y a... Euh, le transhumanisme s'instancie aussi dans euh, la politique. Euh, il y a eu, euh, en 2016... 2016 aux élections américaines, il y avait un parti transhumaniste qui était dirigé par Zoltan Istvan, euh, bon, qui finalement ne s'est pas présenté puisqu'il adhère à un autre parti. Mais bon, le parti avait été créé quand même. Et en France, en 2022, figurez-vous qu'il y avait une candidate transhumaniste, Wendy Boinard. Euh, en tout cas, les transhumanistes avaient la volonté de présenter, ils ont, ils ont un programme et tout, hein, avaient la volonté de présenter une candidate, mais euh, visiblement, elle n'a pas. Je n'ai même pas retrouvé son nom sur la liste des personnes qui demandaient les signatures d'élus, donc je pense qu'ils ont laissé tomber avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, il est... disons que six mois avant l'élection présidentielle, ils avaient une candidate, ils avaient un programme, ils avaient l'intention de la présenter. Euh, donc mon cher collègue Jean-Michel Beignet, euh, lui, euh, identifie en fait dans le discours des transhumanistes, euh, mmh. notamment, une volonté de créer un clivage... De nature politique entre. Euh, donc entre enfin je, je vais dire son texte. Pour les transhumanistes, le monde se partage désormais en deux camps celui des bioconservateurs, qui sont censés vouloir préserver la nature et la mettre à l'abri des manipulations technoscientifiques, et celui des technoprogressistes, qui affichent un optimisme prométhéen à toute épreuve. L'opposition est tranchée et autorise des mises en débat dont le manichéisme n'a rien à envier au clivage politique des sociétés démocratiques. C'est ce que je disais au tout début, une partie de la mission des transhumanistes telle qu'ils la conçoivent, c'est d'imposer le débat. Et pour imposer le débat, ils créent des clivages, ils se désignent des ennemis, et les ennemis sont euh, ce qu'ils appellent les bioconservateurs. Euh, donc sur la, le rapport de, de, des transhumanistes à la science, Donc ça c'est quand même intéressant. Euh, les les transhumanistes sont assez peu intéressés en fait, par les avancées théoriques de la science et vont avoir ce que j'appelle une conception ancillaire de la science euh, comme au, au service en fait, de, leur, euh, de leur idéologie. Et ils ne vont la considérer que par ses réalisations, par ses objets. C'est ce que disait le dictat des ingénieurs, c'est-à-dire une, une, une science euh, pilotée par les problèmes. Euh, et, euh, et euh, qui donne en fait euh, ce que j'appelle la, la primauté de la. Ah ouais, non, je ne parlerai pas, c'est ça, ça trop. Long. Mm -hmm. euh... Et je vais parler un petit peu d'intelligence artificielle. Okay. Euh... L'intelligence artificielle, euh, donc qui est dont le, le développement est évidemment souhaité par les transhumanistes. Euh, se développent, bon, je distingue deux types d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle qu'on. vous avez peut-être entendu parler, les réseaux de neurones, ça dit quelque chose, c'est euh, l'intelligence artificielle dite connexionniste, et qui. Euh, euh, et qui procède, en fait, par corrélation. C'est-à-dire que les réseaux de neurones sont des, des, des algorithmes. Euh, dont on, dont on va fournir voilà, donc le travail va être de repérer des, des, des corrélations dans des ensembles de données vastes et à partir de, de ces corrélations de produire des catégorisations je vais donner un exemple ça va être plus simple euh, par exemple, on a entraîné, donc il faut les entraîner, ces machines. Hein. Donc on leur donne beaucoup d'exemples, dont on connaît déjà la, la réponse. Euh, donc ils s'entraînent, et puis après ils disent oui, ok, donc ils établissent les corrélations. Et, euh, et l'exemple que je vais donner, c'est euh, dans le domaine de la médecine, on avait appris à une machine à reconnaître sur des euh, photographies de peau euh, des... Euh, des, des grains de beauté qui seraient soit des cancers soit pas des cancers euh, donc là on, on l'a nourri avec beaucoup de données dont des photos dont on savait c'était cancéreux pas cancéreux donc là elle a appris et après en voyant une photo qu'elle a jamais vue, elle doit dire est-ce que c'est cancéreux pas cancéreux et on a comparé ses performances avec un panel d'une quinzaine de médecins spécialistes oncologues. et euh, surprise la machine a, a mieux classifié et les photographies que les humains. Euh, le problème là-dedans, et c'est pour ça que je parle d'une science sans théorie, c'est que ce type d'algorithmes sont des boîtes noires. C'est-à-dire que la machine n'est structurellement pas capable, on ne peut pas remonter, comme on fait avec euh, les algorithmes classiques, euh, c'est le travail des débogueurs, enfin bon. on ne peut pas remonter dans la chaîne d'inférence algorithmique pour savoir ce qu'elle a vu sur la photo, et qui l'a conduit à conclure cancer ou pas cancer. Donc, autrement dit, euh, l'apport de connaissances pour la médecine est nul. Euh, alors, après, on essaie de. Enfin, les, les humains euh, <rire> s'emparent des résultats et disent Ah, qu'est-ce qu'elle a pu voir Bon, il y, y a des techniques pour affiner tout ça, mais néanmoins, on s'oriente vers des, euh, des intelligences artificielles qui euh, nous font de plus en plus nous éloigner d'une science qu'on maîtrise et je peux témoigner de l'usage massif qui est fait aujourd'hui de, de, de ces machines, y compris dans la science euh, dès qu'on opère sur des, des grosses, enfin, sur des big data sur des données massives et euh, croyez-moi ça touche de nombreux champs de, de, de la science humaine euh, je ne vais pas développer la suite je vais juste le mot de la fin pour Gunther Anders euh, qui écrit donc en 1995, il dit « Notre visée constante est de produire quelque chose qui peut fonctionner sans nous et se passer de notre assistance de produire des outils par lesquels nous nous rendons superflus par lesquels nous nous éliminons et nous liquidons. Cela ne change rien que jusqu'ici nous soyons restés loin d'atteindre ce but final. Ce qui compte, c'est la tendance et sa devise est sans nous. » Merci. Voilà, je ne sais pas si ça marche. c'est surtout pour vous, vous passer le micro. Oui, ça, voilà. ça marche. Euh, merci Edouard pour euh, cette présentation assez euh, euh, assez complète. Sur, sur ces liens entre, effectivement, idéologie, euh, euh, alors, transhumanisme, qui était le, le, la thématique, et puis... Euh, et donc, euh, ce que je vous propose, c'est, si vous avez des, bah, des questions, hein, de, de profiter, de terminer par, par des échanges. Oui. Oui, juste un petit sourire. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'Alexandre qui... Euh essayer de dissuader les gens de devenir chirurgiens. Ça me rappelle furieusement, dans l'histoire des sciences, un épisode qui s'est passé au 19e siècle à Paris, en Sorbonne, où les grands professeurs de chimie essayaient de dire à leurs étudiants, allez faire autre chose, en chimie, on a tout inventé. Pas de bol. Juste après ça, c'est toute la chimie organique qui a explosé. Effectivement. Non mais c est, c est, bon, Je ne sais pas qui croit Laurent Alexandre, mais euh, c'est vrai qu'il est souvent utilisé comme repoussoir, en fait, euh, donc, euh, mais bon, il, il le mérite un peu. Il y a tout de même un fond de vérité, euh, non, vraiment tout petit, mais c'est que le temps de concevoir des formations, très souvent les métiers ont déjà évolué. Enfin, en bon, travaillant au CNAM, pour le coup, <rire> c'est vrai que ça demande très longtemps de mettre en place des formations, il y a toute une algérien. Et c'est vrai que les métiers évoluant à une telle rapidité, en général, quand les, les premiers diplômés, les métiers ont déjà commencé à évoluer. Et c'est vrai que là, là ce qui ne veut pas dire que forcément, le médecin est enfin, remplacé par la machine, mais c'est autre chose. C'est... Oui, et puis c'est surtout, euh, euh, je vais dire, op opérer toute une dimension du soin, qui est la dimension intersubjective de, de la singularité, de la, de, du dialogue entre le, le patient et son médecin, le moment où le patient va mettre des mots sur sa douleur, etc., qui est évidemment essentiel, et c'est ce qu'on apprend aux jeunes médecins. Oui. Donc, euh, penser qu'un robot va remplacer ça, c'est bon. ce que j'ai dit à Alexandre, mais il s'en fout. Sur une diapo, vous nous avez montré quels sont les pays où on trouve les associations et les travaux transhumanistes. Je n'ai pas vu la Chine. Euh, si, si, il y en a. Je n'ai pas tout mis, mais. Euh... Ouais, oui, Ça les intéresse aussi, donc. Oui, oui, oui. tout à fait. Hum. Oui, J'avais une carte. Euh... Alors pas une carte géographique, mais une carte, euh, c'est pour moi qui l'ai faite, mais elle est, je, je pouvais pas la passer en… Il y a des, les différents liens entre les, euh, entre les associations transhumanistes, mais c'est euh, c'est pas montrable, en fait. <rire> euh, Oui, du coup, je rebondis par rapport à ce que vient de dire la personne juste avant. Euh... Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences euh, par rapport à la culture de certains pays liés euh, au transhumanisme Parce que, enfin, pour bon, moi, avec mes, mes hobbies, j'aime bien tout ce qui est manga, et notamment, il y a des œuvres qui sont très connues, euh, qui parlent d'augmentation humaine euh, dans les mangas. Est-ce qu'on est qu voit des tendances comme ça Est-ce que vous avez étudié ça vraiment par rapport à la, par rapport à la géographie euh... Alors... Enfin, D'abord, préambule, euh, je ne connais pas la situation au Japon. Je ne sais pas s'il y a des situations transhumanistes au Japon, j'imagine que oui. Euh, alors, euh, ensuite, il euh, y, y a deux choses dans votre question. Euh, la première, c'est euh, la relation à la fiction, je pense. Euh, donc, effectivement, euh, le transhumanisme se nourrit hein, des de discours euh, fictionnels. Euh, — Alors après, en ce qui concerne le Japon, j'ai un, un collègue qui, euh, qui dirigeait le bureau international du CNRS au Japon, on s'en fiche. Il était roboticien et il travaillait au Japon. Euh, et euh, et je, on, on parlait de ça, justement. Et, euh, et, je, me di, et je lui disais qu'on avait euh, le cliché, nous, euh, de, de dire que les, les, les Japonais ont une facilité... Euh, à accorder la conscience aux machines, euh, parce qu'ils sont animistes, c'est bon, sûrement, un, euh, sûrement un, une image d'épinal, il m'a dit non, non, c'est vrai, non, non, c'est vrai, il euh, y a euh, le fameux roboticien Ishiguro, si vous connaissez, euh, qui a fait, euh, donc il a fait un double, euh, comment il appelle ça, l'androïde gemellaire, chose comme ça, il a fait un double de lui-même, Donc euh, Pardon — yeah. C'est C'est le buste, oui, c'est ça. Mais bon, enfin, on voit que c'est un robot, quand même. Et Les, les, les, les Japonais, euh, de ce que j'en sais aussi, réfléchissent euh, euh, à ce qui... Enfin, euh, je n'ai pas d'informations sur le transhumanisme au Japon, euh, mais c'est vrai que cette interaction avec euh, leur culture, euh, doit mener à des choses sensiblement différentes. Après, sur les, la diversité qui peut y avoir, euh, donc là j'ai mis en avant le clivage en fait entre le, euh, je dis à lâche hein, euh, entre le transhumanisme de droite et de gauche, <rire> enfin disons ceux qui sont vraiment centrés sur l'individu et ceux qui euh, disent oui mais il faut intégrer des, euh, des considérations sociales redistributives, etc. C'est vrai que l'Atlantique euh, joue un peu le, le, le rôle de... Il y a une différence entre les, les Américains et les Européens à ce niveau-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que les tendances de l'un n'existent pas chez l'autre. Il ne a... faut pas croire que tous les Américains sont techno-libertariens et que tous les, tous les Européens sont techno-progressistes. Mais c'est vrai que globalement... Le, le mouvement transhumaniste tel qu'il a été élaboré euh, en Californie dans les années 60-70-80 euh, a des racines anarcho-capitalistes oui. euh, euh, dont ce sont un peu des parties c'est des vrais débats qu'il y a au sein des communautés transhumanistes hein, sur les forums et tout. Euh, sur euh, premièrement euh, euh, la centralité ou non de l'individu, et deuxièmement euh, sur le rôle des éléments régulateurs, notamment l'État. Et on observe un peu un partage culturel, ouais, mais euh, c'est pas si net, quoi. Mais oui, y en a un quand même. D'autant vu le, vu le peu de transhumanistes, forcément les, les données sont pas importantes pour, pour, voir, pour voir les différences culturelles aussi. Tu oui, c'est vrai. — Mais c'est des courants, quand même. et euh, Ils sont ils sont pas nombreux, mais ils sont actifs, hein, euh, les uns les autres. Ils, ils produisent beaucoup, ils écrivent beaucoup, ils font beaucoup de conférences, ils font du lobbying. Ils font même des partis politiques, je disais. Donc, euh, donc oui, il y a quand même de la matière. — Merci. très riche, ça m'a évoqué un millier de choses, je vais essayer de pas abager ah ben, tout le monde en me dispersant dans mes pensées, donc je vais commencer par tout simplement une question, le transhumanisme, admettons, ah non mais pour qui Pour qui Parce que là, moi de ce que je connais, de ces braves gens qui financent des projets qui sont des milliardaires, etc., non, il y en a qui ont des problèmes génétiques, qui savent qu'ils vont devoir des maladies, qui ont plus ou moins Prévu leur mort, donc ils ont leur angoisse de mort à gérer. Mmh. Euh, le titre du livre voilà, m'inspire beaucoup ce problème de solution de la mort euh, dans la psychologie, dans les philosophies, le rapport à la vie, la mort, le sens de la vie, etc. est quand même bien présent. Mais du coup, ces gens-là qui financent ça des milliards de dollars, on imagine bien qu'ils le font pour eux, mais ils le font pour qui d'autre Est-ce que c'est pour un grand public Et ça ramène à une autre question que vous avez posée, qui m'a interpellé sur l'abolition la, des, des limites et le rapport de la domination. Donc, au-delà de eux, leur immortalité, c'est de nous asservir encore plus euh, pour qu'on engendre encore plus de bénéfices. Je ne sais pas si la question est claire, du coup, je finis par me disperser. Si, si, si, si. Euh, en gros, mmh. oui, pour qui et à, et à quelle fin Puisque c'est eux qui vont le financer, donc finalement, c'est eux qui vont avoir ce droit, de, au moment aussi, il y a cette question philosophique, de vie ou de mort. À qui on donne cette transhumanité euh, mmh. Je ne sais pas si transhumanité est le bon mot, mais tu as ça. Marthe. Alors, encore une fois, j'ai plusieurs réponses. Euh... Je pense spontanément un transhumaniste et qui vous poserait la question, dirait pour tout hein le voilà. monde. C'est euh, dans le programme de Bostrom, c'est ce que dit Marc Roux. Euh, voilà. C est, c est... Bon. Euh, néanmoins, euh, dans les courants transhumanistes, notamment euh, américains du Nord, il euh, y a cette idée que. Euh, et qu'on retrouve d'ailleurs <rire> dans. dans j'ai pas le temps de parler, mais dans l'approche, enfin, certaines approches du néolibéralisme euh, de Walter Lippmann, notamment, euh, de, de la gouvernementalité par une élite. D'accord C'est-à-dire que... Ah oui, si, tiens, je vais vous donner l'anecdote, ça c'était marrant aussi. C'est euh, en 2017, donc chaque année, il y a des grandes conférences transhumanistes, etc. Et en 2017, c'est... 2000... Bon, je ne sais plus, euh, c'était organisé par l'association française transhumaniste, donc tous les transhumanistes du monde euh, venaient, j'ai participé à l'organisation, euh, et il y a notamment Natacha Vitamore, qui est donc la femme de Max Mort, et euh, qui est le, la, la présidente de l'association Humanity Plus, euh, qui est venue nous faire une présentation, où elle a, euh, elle a explicitement dit ça, c'est euh, le, le transhumanisme va d'abord bénéficier à une élite, et c'est normal. Euh, elle, elle a dit, son analogie... Oui, voilà, elle a dit quand vous êtes dans un avion, on vous, et que le, la, la, la cabine se dépressurise, on vous dit, mettez d'abord le masque pour vous, et après, occupez-vous des gens autour, vos enfants, machin. Donc elle a dit, non, c'est normal, il faut qu'il y ait une... Et, et ça renvoie, voilà, une certaine conception aussi du néolibéralisme, qui euh, consiste à dire que l'être humain, étant imparfait, euh, est toujours en retard... Euh, il n'est pas, c'est euh, bon, un être incomplet, néothénique etc. Donc, il n'est pas capable de se, de participer pleinement au jeu démocratique, puisqu'il n'a pas connaissance de tout. Donc, il lui faut des, des élites qui le guident. Et, euh, euh, voilà. Après, euh, autre point intéressant. Euh, donc, vous avez parlé de, je ne sais plus lequel des deux, de Google, si c'est Brin ou euh, Page, qui a des, des problèmes génétiques. Ah bon, mais bon, mais de... Voilà. Bon, euh, En tout cas, il est certain qu'il développe des technologies qui vont lui servir à lui et qu'il est personnellement euh, concerné. Euh, Ray Kurzweil a tout un discours assez émouvant sur son papa qui est décédé et euh, il veut le faire revivre en fait à travers tous les souvenirs qu'il a accumulés de lui. Ça, ça, Donc il a, il a cet objectif affectif en fait, d'utiliser ces technologies pour faire revivre un, un avatar de son père. Euh, donc c'est effectivement des gens qui sont émotionnellement euh, impliqués. Voilà. Donc le transhumanisme, c'est sûr qu'ils le voient pour eux, hein, euh, d'abord. Euh, ensuite, sur la notion d'asservissement, ça renvoie à ce que je disais sur la gouvern gouvernementalité par les experts. Euh, Quelqu'un comme euh, Alexandre euh, va, va dire ça, quoi, va dire qu'il y aura euh, dans le futur les, les transhumains, et les chimpanzés. Ouais. Les chimpanzés, c'est euh, nous. Une forme de oui. nouvelle lutte des classes, finalement, qui va peut-être s'imposer. Ouais, bon, c'est pas théorisé jusqu'à ce point-là. Euh, euh, mais euh, mais c'est certain que dans le, le, le discours des transhumanistes... Euh, alors, comment dire... Ceux qui sont plus concernés, justement, par les questions de répartition, etc., vont se dire, oui, mais... Euh, les technologies d'augmentation n'ont le sens que si elles sont partagées par tous. Euh, euh, alors que.. Hein, non, j'ai dit mais. Bon, fait, ouais, pas — Mais, enfin, mais euh, ce, ce, d'autres peuvent dire euh, qu'il est qu'il est normal, encore une fois, qu'il y a une élite qui, qui en bénéficie en premier, et que les autres seront de fait euh, des, des sous-humains. Enfin, J'avais une, une vidéo... Euh, je pouvais vous montrer euh, donc de Kevin Warwick, qui est un chercheur britannique, qui euh, c'est lui en fait qui a développé les premières interfaces neuronales pour communiquer de système nerveux à système nerveux. Donc ce qu'il voudrait faire, c'est pouvoir faire de la transmission de pensée. Euh, il l'a fait avec sa femme. Où, euh, en fait, ils ont chacun une puce dans le bras et euh, quand il bouge sa puce, sa femme sent les. les enfin, quand il bouge son sa main, sa femme sent les impulsions. Et, euh, et lui, euh, donc, dit qu'évidemment, son, son projet, c'est d'en finir avec le langage articulé. Et, euh, et après, il dit, donc, les, les, les transhumains qui pourront communiquer directement de cerveau à cerveau, et euh, s'il y a un humain normal qui arrive dans la pièce, à part à faire du bruit et que sa bouche, c'est comme si aujourd'hui, on avait une vache qui arrivait en faisant <rire> « meuh, meuh », on ne comprendrait rien, quoi. Euh, donc sans parler d'asservissement, euh, il est clair qu'il y en a qui se positionnent sur une, euh, une, une scission de l'humanité entre les augmentés et les non-augmentés. Hmm. Merci beaucoup pour la présentation, j'ai appris beaucoup, <rire> c'était super intéressant. Et j'ai répondu un peu sur le commentaire avant. Est-ce que, est que vous pouvez parler un peu plus sur ça qu'il est envisagé comme un objectif final de le transhumanisme Est-ce que ça va être un objectif plutôt individuel, du coup le bien-être de la personne Ou il y a quelque chose aussi du point de vue de l'espèce humaine euh, L'objectif peut être de rendre l'espèce humaine un peu plus gagnante du point de vue par exemple de l'équilibre avec la planète ou plutôt envisager une colonisation de l'espace et du coup développer des améliorations pour nous permettre par exemple de faire des longs voyages et pas mal que le sujet à des radiations très fortes parce que comment dire, je crois que comme il y a une amélioration comme vous parlez au début, on parle d'efficience et, mais si l'objectif, c'est différent, évidemment l'efficience. Euh, Comment dire, l'amélioration, ça va être très, très différente. <coughs> euh, alors le, euh, le donc l'objectif euh, final, fin, le... Bon, disons d'abord le part un, les penseurs le transhumanistes partent d'un constat, c'est que le, L'être humain est fondamentalement inadapté à son environnement et euh, notamment parce que son environnement est maintenant euh, constitué d'objets euh, techniques euh, et donc qu'il doit reprendre en main son évolution euh, pour donc, aboutir vers un, une nouvelle étape de cette évolution qui serait donc le, le, le transhumain. Euh, mais euh, euh, et, euh, enfin, pardon, j'ai un peu oublié votre question, je <rire> n'ai pas, pas noté. Euh, ah oui, voilà, ça je veux dire. Et donc, donc de compenser aussi euh, ce que les transhumanistes voient comme des injustices. Euh, les injustices euh, naturelles. Euh, le fait que euh, certains naissent handicapés, euh, qu'on euh, meurt euh, de maladie, euh, etc. Et tout ça, ils il le vivent en fait comme une obligation morale euh, de libérer l'être humain de cette souffrance due à son état de nature. <coughs> Après, euh, donc, ils, ils, ils peuvent avoir donc, sur, sur des sujets particuliers, euh, des objectifs particuliers... Euh, qui parlait, de, quand, euh, quand je présentais les grands défis de, de Bostrom, euh, oui, donc la colonisation de l'espace, etc. Bon, là, il là, y, y, y, y a des sujets, mais l'idée, euh, effectivement, ça va être de permettre d'adapter l'humain euh, à son environnement en lui euh, fournissant les capacités de s'adapter. En fait, il y a une injonction très forte à euh, la nécessité d'adaptation constante euh, c'est euh, j'ai pas eu le temps d'en parler c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé son bouquin de, de barbara stiegler qui est une philosophe bordelaise en plus c'est la maison euh, qui euh, donc son bouquin s'appelle il faut s'adapter bon, elle, elle parle du libéralisme par pas du transhumanisme mais les, les ressorts sont un peu les mêmes il y a une injonction en fait à être toujours en mouvement euh, à toujours s'adapter euh... Et un déni en fait de, cette, de ce qu'elle appelle l'alternance nécessaire entre les flux et les stases, c'est-à-dire que l'être humain, alors certes, l'environnement enfin, est conçu, conceptualisé, surtout l'environnement technologique, etc., comme constamment en flux, c'est-à-dire toujours mouvant, etc. Et, euh, et les êtres humains, chez donc, les, les penseurs néolibéraux. Euh, comme enfermés dans des stéréotypes et incapables en fait, de, de s'intégrer à ce flux, de s'adapter à ce flux. Donc il y a un enjeu autour de l'éducation, etc. L'éducation euh, devenant essentiellement l'apprentissage la, euh, la, la, la, à, à la flexibilité, enfin, bon, comme disait euh, Laurent Alexandre. Euh, euh, or... Euh, les périodes de stase aussi où on, on se repose un peu sont tout aussi nécessaires y compris euh, chez Darwin bref euh, donc comme je disais l'objectif voilà, des transhumanistes ce serait celui-là éventuellement, c'est-à-dire d'avoir un être humain constamment adaptable euh, et capable de faire face à toute, euh, toute modification du flux environnemental si j'ai répondu à votre question, du coup. <rire> Alors, je, pour, pour, pour le coup, moi, je une question enfin, qui, qui, qui est en lien. C'est... Euh, on n'est plus tout à fait dans du concept d'adaptation. Parce que, je veux dire, au sens darwinien ou au sens de quelque chose qui, qui, se, enfin, qui, se, qui se déroule dans un temps plus ou moins long, là, il y a une, une prise en main... Du phénomène, c'est même plus de l'adaptation c'est une maîtrise euh, est-ce qu'on peut encore parler d'adaptation alors selon moi non euh, déjà pour ce que vous dites et euh, également et ça c'est pareil j'ai pas le temps d'en parler mais euh, pour la, la... Enfin, disons l'absence de conscience chez les transhumanistes de la dimension normative de la technologie mmh. Donc, ça c'est Jean-Michel Bénier qui en parle très bien euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, euh, l'humain euh, enfin, l'humain diminué je crois que je ça, et le sous titre c'est le syndrome de la touche étoile et ce qui veut dire c'est que dans nos interactions avec les machines, avec la technologie en général on est obligé de se plier à une certaine manière d'interagir avec elles qui de fait normalise euh, ces interactions et euh, et donc en fait c'est-à-dire que l'argument transhumaniste, du coup, se retourne sur le fait qu'ils doivent toujours s'adapter, toujours être en flux, etc. bah oui, mais justement, la technologie fixe les choses hein, mm. dans, une certaine, dans un certain état. Donc, c'est une aporie, clairement, mm. dans, le, dans la pensée transhumaniste. Euh, après, oui, l'adaptation... Euh, C'est-à-dire, là, les, les transhumanistes, euh, enfin, par rapport à ce, à ce que vous disiez, les transhumanistes disent... On, on souhaite passer d'une évolution subie à une évolution choisie. C'est ça leur, euh, leur leitmotiv. Euh, bon, voilà, c'est la, la prise en charge, comme disait euh, Huxley au début, là, la prise en charge du business de l'évolution. Euh, mais voilà, mais moi je pense effectivement qu'on ne peut pas parler d'évolution. cest à que le, le, la fixité. C'est encore Bénier qui dit ça, mais la, la, la normativité imposée par la technologie fait qu'on se prive du hasard. Or, l'évolution, c'est le hasard. Euh, C'est-à-dire que, le, le, elle est, comme disait l'évolution est, est buissonnante. Est -à que elle, elle, déjà, <coughs> le milieu, enfin, l'environnement tel que le conçoivent les, les, les, euh, les transhumanistes dans lequel on est censé s'adapter et à un environnement essentialisé, global, partout le même, alors que les environnements dans lesquels évoluent les espèces déjà sont toujours locaux, euh, changent. Bon. Euh, et, euh, euh, et donc, euh, donc à ce titre-là, ils, ils, ils oublient également que, euh, que les, les, les, dit, les concepts qui vont mettre en avant euh, de liberté individuelle etc. sont des valeurs qui sont sociologiquement et historiquement situées Alors, ce que je dis toujours c'est juste euh, j'ai peut-être dire une bêtise mais je ne me souviens plus de la date enfin l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale jusque dans les années 90 euh, donc s'il y avait eu des transhumanistes euh, qui voulaient modifier l'humain euh, dans les années euh, 50 ils auraient dit bah, on va euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'homosexuels mmh. Parce que c'est une maladie mentale, c'est une tare. Euh, on a changé là-dessus. Euh, donc, euh, or, si, si, si on, euh, si, euh, si, donc du fait de la normativité technologique, si on fixe l'humain dans une, enfin, si on fixe l'évolution de l'humain par rapport à nos, euh, à nos valeurs, à notre morale euh, d'aujourd'hui. Donc, oui, c'est une anti évolution, clairement. Merci pour la conférence, alors franchement ça ne fait pas du tout rêver le transhumanisme quand on l'écoute comme ça, ça fait même très très peur. Euh, en fait j'ai plusieurs, plusieurs points, ça peut paraître confus comme ça, mais bon évidemment on occupe complètement la dimension spirituelle de l'homme, on est d'accord, enfin, c'est ce que euh, j'ai cru comprendre. Euh, le fait de vouloir absolument abolir les limites de l'homme, ça veut dire que finalement on n'aura plus accès à la singularité des individus. Et, enfin, la beauté de l'homme hein, en fait tout le monde deviendrait pareil euh, à, à condition d'avoir accès aux différents euh, technologies enfin, évidemment celui qui aura les moyens euh, financiers pour acquérir les, les, derniers, euh, <rire> les dernières technologies à la pointe donc là on, on parle toujours de la, euh, qui aura accès à ces technologies là et puis euh, ça veut dire aussi que si tout le monde est euh, Dire, on, a, on, on implante une puce pour acquérir telle compétence ou autre. Après, la notion de dépassement de soi, euh, elle n'existe plus non plus. Dire, on n'aura même plus de mérite. Avec quand on se pose la question, mais ça sert à quoi d'être un humain Parce que finalement, il suffit de s'implanter tel ou tel truc. Enfin, enfin, euh, la notion de, de dépassement de soi et puis même la notion de résilience, tout ça, ça, ça n'aura plus lieu. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, moi, ça ne fait pas rêver. Hein, je, je vous le dis. Euh, je l'exprime comme ça. Donc. Euh, Néanmoins, tout ce débat, ça permet d'être vigilant quand même sur euh, l'application des, des technologies, parce qu'on peut voir les dérives, et on commence à les voir d'ailleurs. Donc, euh, il faut être vigilant sur euh, le positif, les conséquences des... des, des, euh, des euh, enfin, au niveau des sciences, euh, la... Comment dirais-je il faut, il faut avoir un point de vue critique, vraiment critique et très vigilant sur les conséquences de, de ce qu'on peut produire. Hein. Donc voilà. Ça, ça peut paraître confus, mais comme ça m'a un peu... Euh, J'avais beaucoup de points qui sortaient. Merci, en tout cas. Non, c'est pas confus, par contre. C'est pas vraiment une question. Mais, mais euh, j'entends je, tout à fait ce que vous dites. Et c'est... Alors, je, je vais vous mettre en relation avec mon collègue Geoffrey Bertier, parce que c'est exactement... Euh, ce, ce, voilà, quand, quand j'ai parlé de l'abolition des limites, lui, c'est... C'était son point théorique euh, fondamental. C'était euh, si, euh, par une technologie, on peut abolir les limites, alors il voilà, plus de. On, on mine le projet à la fois individuel et collectif euh, de, de dépassement de ces limites. Les. Euh, J'en ai pas parlé non plus, mais euh, les, les, dans l'Antiquité, les Grecs avaient une notion euh, qu'ils appellent la charisse, qu'on traduit par euh, la grâce, et qui euh, consiste à... Euh, enfin, c'est une qualité en fait que les dieux distribuaient pour rendre les objets ou les hommes plus beaux, euh, meilleurs, etc. Euh, et euh, donc la poursuite de cette charisse euh, était, euh, pour les, les grecs, la, euh, un des constituants de la, de la nature humaine. C'est-à-dire que la, la volonté de se rapprocher des dieux, d'obtenir cette grâce... Euh, faisait partie de, de la nature humaine. Mais il n'y avait pas de, du tout de... de, de comment dire C'est dans le... Enfin, c'est pour faire écho à ce que vous dites, c'est dans le, dans le chemin qui est l'intérêt, c'est d'aller vers. C'est ça qui est intéressant. Si on est arrivé, il bon, n'y ben, a plus de, de notion de dépassement. Et après, sur l'application sur des technologies... Alors, Bon, faut, fait, sur le, les scientifiques, il faut quand même se, se rassurer. Euh, comme j'ai dit, il n'y a pas de scientifiques transhumanistes. Voilà. À très, très, très, très, très rares exceptions près. Euh, après, en ce qui concerne les, les acteurs techno-industriels, euh, donc là, effectivement, il y a un discours qui est plus inquiétant. Parce qu'il bon, faut dire que si on ne parle pas de science, mais d'innovation, c'est plutôt eux qui sont... Euh, euh, mais on peut se demander, comme je l'ai dit aussi, euh, est-ce que est qu'ils n'utilisent la rhétorique transhumaniste que dans la mesure où ça sert leurs intérêts euh, capitalistiques, en fait euh, dès, dès, dès que dès que le transhumanisme deviendrait inquiétant ou euh, tout, tout, enfin, c est, c est, cette inquiétude que vous ressentez, que je ressens, si, moi non plus, ça me fait pas rêver. Hein, le transhumanisme, euh, euh, euh, là, ils s'en écartent, quoi. C est, c est, donc, tant que c'est de, de la bonne pub, ça, ça va. Mais bon... Euh, c'est difficile, en fait, de quantifier l'écho que c'est... bon, Encore une fois, les, les transhumanistes déclarés sont très peu nombreux, ne sont pas des scientifiques, etc. Maintenant, je suis bien placé pour le savoir, on écrit des bouquins, euh, on fait des conférences euh, sur, sur cette thématique. Donc qu y a, ça répond à quelque chose quand même. Euh, et justement, à il euh, bah, faut une inquiétude existentielle peut-être par rapport à la technologie. Et puis cette ambivalence qu'on a tous en nous, on est tous un peu euh, techno-optimistes et en même temps, euh, bon on ne veut pas, euh, comment dire, pas techno-optimistes, mais on est tous un peu euh, euh, à la fois euh, technophiles et technophobes. J'aime bien mon ordinateur. Ouais. <rire> il m'est utile, euh, mais pour autant, euh, pour autant, je n'allais pas m'implanter une puce dans le cerveau. Euh, il va être l'heure. <rire> On va essayer de respecter les horaires du mob. Qu'on remercie encore une fois pour nous avoir accueillis. Je vous remercie aussi d'être venu, et puis évidemment. Euh, Édouard euh, donc euh, d'être revenu à Orléans et de, de cette conférence qui, est, voilà, qui nous fait réfléchir au moins voilà à travers les, les questions sur le rapport technologie, idéologie, science, enfin, voilà. C'est euh, le, euh, le but de l'opération. C'est le but de l'opération, voilà c'est pas d'adhérer ou pas, ou d'être pour ou contre une idéologie ou une théorie, mais c'est voilà, d'alimenter une réflexion critique prise de distance par rapport à un certain nombre d'objets euh, euh, voilà donc euh, merci et merci à vous et merci. Euh, merci pour euh, désolé d'avoir été un peu long et merci pour vos questions parce que ça m'a permis de parler de tout un tas de trucs que j'ai dont j'avais prévu de parler j'ai pas eu le temps donc, euh, merci merci à vous.